Hello, bonjour tous Oh, la vie est belle La vie est belle Oui, et... Euh, comment vous dire... Euh, depuis que j'ai commencé cette nouvelle étape euh, de ma vie, euh, les choses arrivent à une vitesse hallucinante. Je... Alors, euh, ben... Je remercie et j'accepte tout ce que j'ai mis en, en marche... Euh, et il y a quelque temps en fait l'année dernière un petit peu plus avant et ben là euh, j'ai les retombées j'ai les retombées et elles sont toutes positives j'ai aucune raison d'être euh, dans le stress dans le, dans le manque dans le j'ai ce qu'il me faut au moment où il me faut et quand il me faut c'est pas compliqué tout va bien et euh, ça c'est euh, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé pour en arriver là. Ah ben, je ne dis pas que j'ai terminé, non. J'ai encore du boulot, voilà. Ouais, mais j'ai, voilà, euh, j'ai décidé de, bon. À partir du moment où on décide de, eh ben, euh, il faut être patient et croire. Croire. À partir du moment où on croit et que l'on est patient, et euh, si c'est bon pour nous, ça vient ça arrive. Et euh, je là, je suis juste juste dans waouh, waouh, waouh. Puis euh, quelque part, je me dis, euh, ben, j'ai peut-être peut tout le droit hein, parce qu'avec euh, toutes les galères que j'ai eues jusqu'à maintenant, ben, j'ai peut-être un peu le droit. Hein, mmh. et, euh, et je sais pas, je voulais juste vous... Je ne trouve pas les mots, c'est hallucinant, c'est juste waouh. Wow. Et euh, le truc, c'est que ça vous arrive sans prévenir. Alors, vous attendez pendant des mois et des mois euh, que quelque chose arrive. Et puis, quand vous vous lancez sur le chemin, quand vous vous lancez, euh, quand vous arrêtez de faire travailler votre mental, enfin, pas de le faire travailler parce qu'il travaille toujours un peu, mais euh, de, de le ralentir et de le mettre de côté. Et euh, pareil pour votre ego, ralentir et le mettre de côté. Et que vous laissez la place à votre âme, que vous la laissez décider, que vous laissez, euh, que, que vous laissez porter, que vous laissez croire. Là, les choses arrivent, mais euh, à une vitesse. Mais à une vitesse, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Autant quand on est quand on n'est pas aligné, et quand on n'a pas fait euh, le chemin, et quand on a qu ne sait pas trop, qu'on est un peu... Ouais, bah, euh, euh, euh, euh, bah, Qu'est-ce qui se passe? Bah, euh, la vie t'envoie des comment dire? C'est comme un coureur de haies, il faut sauter les haies à chaque fois, et ben bah, c'est pareil. Et vous retrouve, euh, vous retrouvez à sauter des haies pour vous dire: il bah, faut peut-être que je change, hein, c'est peut-être pas, peut pas comme ça qu'il faut réagir, et quand vous réaliser que effectivement euh, c'est pas la bonne solution et qu'au final bah, on ne peut rien euh, comme je vous disais dans une autre vidéo euh, quelqu'un de plus fort de plus puissant quelqu'un euh, le créateur est, est en œuvre donc nous on a juste à nous laisser porter en fait on, on demande et on reçoit voilà. Et en ce moment, euh, je, reçois, je reçois des cadeaux et je dis merci et je dis merci et j'arrête pas de dire merci. Et mon cœur est plein d'amour et de joie et de bonheur à, à l'idée de, de ce qui m'arrive. Et c'est juste... Waouh wow C'est juste magnifique Je suis euh, en plein... Euh... Alors non, je n'ai pas oublié ce qui se passe à côté. Non, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Ce n'est pas le fait. Ce n'est pas le cas. C'est juste que maintenant, ben, je, je pense à moi. Euh, je dis quand les choses vont, quand les choses vont pas. Je dis, je, je dis mon sentiment profond. Et à partir du moment où, où, où je suis honnête avec moi-même et avec les gens autour de moi, et eh ben ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux et euh, ça va mieux, quoi. Bon, effectivement, il y a des irréductibles qui euh qui veulent, qui veulent rien savoir et qui veulent rien entendre et qui, euh, qui m'ont mis une étiquette sur le dos et euh, dont euh, je... Bah, c'est leur étiquette, hein, en fait. Hein, Ce n'est pas la mienne. Hein, moi, c'est bon. Euh, J'ai passé, passé le cap. Donc, à partir du moment où on passe le cap, bah, les autres, ils peuvent vous mettre toutes les étiquettes qu'ils veulent sur le dos. Ça, ça ne vous touche plus. Vous n'en avez plus rien à foutre. Que... Voilà. C'est vous. Voilà. Vous avancez, vous avancez, vous êtes bien, vous allez là où vous devez aller, là où votre cœur vous dit d'aller. Et quand vous suivez votre cœur vraiment, sans, sans mental, sans ego, sans rien, eh ben, c'est juste merveilleux. Voilà, je ne je peux, peux pas vous en dire plus. C'est vraiment un ressenti très fort que je voulais partager. Parce que c'est euh, juste top. C'est juste top, c'est génial. Euh, je ne vous dis pas que ça se fait facilement, non. Ben déjà, il faut prendre la décision de le faire, il faut choisir. Une fois qu'on a choisi, ben, euh, il, il faut faire la démarche, voilà. Il faut faire la démarche d'aller vers. Hein. Euh, C'est comme quand euh, ben, euh, vous voulez apprendre une nouvelle langue. Euh, Ce n'est pas parce que vous voulez apprendre une nouvelle langue que paf, taf, vous allez l'apprendre, vous, vous allez le savoir, non. Euh, vous allez faire la démarche pour l'apprendre cette nouvelle langue. Donc, vous allez euh, mettre en route tout un système qui fait que vous allez pouvoir apprendre une nouvelle langue. Je ne sais pas, moi, euh, soit vous connecter à un, à un site euh, qui vous permet d'apprendre, soit euh, faire un voyage à l'étranger, euh, soit euh, être plus en relation avec des gens euh, qui viennent du pays, euh, la langue que vous voulez apprendre. Enfin, bref, vous mettre en, en condition. Voilà, vous mettre en condition. Et après, ben, ça vient. À force de côtoyer ces gens, à force de, de ben, vous apprenez la langue que vous voulez. Et ben, là, j'ai envie de dire que c'est un, euh, un petit peu la même chose. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est euh, vous décidez quelque chose. Vous dites, voilà, moi, je veux ça. Mais à partir du moment où, où vous décidez de vouloir, euh, ben, vous faites la démarche pour. Alors, peut-être que vous n'aurez pas de résultat tout de suite. Il faut juste être patient, faire confiance et dire, ouais, voilà. Alors, je veux ça et je vais dans ce chemin et je fais la démarche pour que ça marche. Maintenant, je fais confiance et j'attends. Pas de mental, pas, pas d'ego, de rien. Vous, vous laissez tout de côté et vous attendez. Et tout arrive. Et tout arrive au moment où ça doit arriver, au moment précis où vous y attendez. Alors là, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est juste au, au moment où vous y attendez le moins, que ça arrive. Ça commence à tomber, ça commence à arriver, ça commence à arriver, ça commence à arriver. Et plus ça arrive et plus vous êtes content, et plus vous êtes content, et plus vous êtes heureux, et plus vous êtes heureux, et plus, waouh, les énergies sont bénéfiques, et plus vous montez en vibration, et plus vous montez en vibration, et plus ça vient, et plus ça vient, et plus ça continue. Et c'est la chaîne qui est là, voilà. Alors, euh, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas de temps en temps des petits, euh, des choses qui bousculent, des choses pas agréables. Mais bon, c'est à, à nous de, de dire, euh, bah écoute, euh, voilà, euh, c'est comme ça, euh, c'est encore, euh, c'est parce que je ne suis pas, euh, il faut que je me réaligne, voilà. Et euh, ça fonctionne, mais ça ça fonctionne, mais j'y croyais pas, franchement, j'y croyais pas. Et euh, maintenant que je le vis, oh, « Ouais, en fait, euh, toutes mes merdes du passé, tout ce qui s'est passé avant, j ai, j ai, ça n'existe plus. C'est plus là. C'est parti. » Maintenant, je vois que, devant, je vois ce qui m'arrive. J'accepte avec joie, avec amour et avec bonheur. Et, euh, et c'est juste merveilleux. Je parle avec des gens qui, d'habitude, euh, euh, n'étaient pas très très enclins à m'écouter ou à me soutenir on apporte et depuis que je lâche prise que je waouh je rencontre des gens qui en fait euh, pensent comme moi mais je ne le savais pas oui, je... c'est en parlant avec eux que je réalise qu'effectivement waouh on est sur la même branche mais c'est pour ça qu'on s'entend c'est pour ça qu'on est bien c'est pour ça que c'est pour ça que ça fonctionne en fait parce que euh, à partir du moment où, où on se met en contact avec notre cœur, notre cœur, lui, se met en contact avec les gens qui sont bons pour nous et qui nous permettent d'avancer dans notre cheminement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas d'empathie. Non, parce que bah, de l'empathie, on en a, c'est certain. Euh, voir les gens se battre, euh, c'est... Ouais, mais bon... On ne va pas se mettre à pleurer euh, toutes les larmes de notre corps sur un sujet dont on ne peut rien faire. C'est comme ça. Donc, il euh, y, euh, y a deux côtés. Il y, y a les gens qui veulent aller vers euh, le bonheur, le bien-être, le... Le waouh que j'ai décidé de vivre et que je veux vivre et que je commence à avoir les prémices en ce moment. Et les prémices sont déjà tellement grandes que c'est juste fantastique. Et il y a ceux qui ne veulent pas avancer et que, ben bah, euh, non, euh, ils préfèrent se cantonner et dire, ben bah, non, moi je reste ici, je suis bien. Et puis, ben. Bah, euh, euh, de voir les autres souffrir et ben, ça me fait souffrir et je suis pas bien mais je reste quand même parce que j'ai décidé de rester et parce que euh, et parce que et parce que ben, je suis malheureux et puis que j'arrive pas à affronter euh, ce qui se passe et que j'ai pas peut-être le courage ou la force ou assez confiance en moi pour aller de l'avant pour changer mes opinions pour changer mon ma façon de faire ma façon de vivre ma façon de, de penser Peut-être que je ne me sens pas assez le courage de suivre mon cœur et mon âme. Et pourtant, et pourtant, si vous saviez les, les belles choses qu'elle vous réserve, mais c'est juste formidable, c'est juste formidable. Si tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement, et si tout le monde pouvait être dans cette même énergie que je suis là actuellement, et qui, qui, mm, qui me transporte au-delà de, de tout, en fait. Alors oui, euh, j'ai fait la croix sur plein de choses, j'ai fait, fait une croix sur plein de choses, je, euh, les informations, euh, c'est terminé, quand il y a les informations, euh, mon mari rigole, parce que quand il y a les informations, je mets un casque sur les oreilles et j'écoute de la musique, ouais. j'écoute de la musique et j'écris mon livre. Et ouais, et je fais je fais les rééditions, donc euh, j'ai un peu de boulot devant moi. Donc euh, non, euh, pas d'information. Pas Dès que je peux, euh, je me distrais euh, bah, en faisant, euh, en faisant du tricot. Ouais, je sais pas pourquoi, je, je, ça, ça me délasse. Et comme j'ai pas envie de m'enquiquiner, à, à compter les mailles et tout, ben, je fais des plaides, et puis je fais des couvertures, et puis je fais des tapis. Voilà. Alors, c'est plein de couleurs. Euh, moi, je vais avoir euh, l'arc-en-ciel dans la maison, mais voilà, c'est ce qui me parle. Je n'ai pas envie de, de couleurs tristes, de couleurs sombres. J'ai envie de, de joie, de bonheur dans ma maison. J'ai besoin de, de lumière, voilà. Vous voyez la lumière, là j'ai dû descendre un petit peu parce que sinon, euh, vous en preniez plein les yeux. Et, euh, mais vous, on la reçoit quand même, vous la voyez Elle est là Elle n'est pas là Elle est là. Vous faites un choix, vous allez là ou vous allez là Moi, je vais là. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Laissez tomber les choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire et c'est même pas la peine de se battre parce que vous allez descendre en énergie, vous allez descendre en vibration et euh, c'est foutu. Vous, vous allez vous perdre. C'est pas la peine. Laissez tomber. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tomber. Et euh, je voulais me battre contre le monde entier puis au final je me dis c'est même pas la peine parce que de toute façon euh, euh, je, je peux pas. Je peux pas. Bah ben, donc je laisse faire qui qui sait. Et euh, moi, je, ben je pense à moi, je, je, je suis mon chemin, parce qu'en suivant mon chemin, et puis en envoyant en des bonnes énergies, des bonnes vibrations, ben, j'espère que vous les recevez, vous les partagez. J'ai en tête la vidéo d'Aurore, sur le nouveau paradigme. Et... Euh, eh bien, encore une fois, est, euh, elle me parle terriblement parce que c'est exactement ce que je vis actuellement. C'est exactement ça. Et euh, sans se consulter, sans rien, c'est exactement ça. Voilà. Alors, euh, si vous voulez savoir ce que je vis, enfin, j'espère que je, je, l'énergie que je ressens là actuellement, elle est tellement waouh que j'espère que vous la recevez. J'espère que vous aussi, vous serez plein de... Waouh Très vite et très bientôt. Et j'espère que pour vous, la vie va, va changer ceux qui sont vraiment pas bien. Changer votre, fa votre façon de faire, changer votre façon de penser. Et euh, la vie va, va vous suivre et elle va vous apporter du bonheur à ceux qui sont malades, à ceux qui sont pas bien, à ceux qui ont une mauvaise situation. Actuellement, il y en a beaucoup. Laissez tomber l'ancien système, laissez tomber l'ancien paradigme. Mais revenez, revenez, revenez en vous, revenez dans votre cœur, revenez. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre parce qu'en fait, la peur vous empêche de gagner. Ouais, ben bah ouais, voilà. N'ayez pas peur de perdre parce que la peur vous empêche de gagner. c'est... C'est pas comme phrase, mais c'est tout à fait juste. Voilà. Plus vous allez avoir peur de perdre, et moins vous allez gagner. Moi je me suis dit j'ai rien à perdre. Hein. C'est pour moi, c'est pour mon plaisir, c'est pour mon bonheur. Et puis bah si ça si ça plaît à d'autres, pas bah, tant mieux. Et ben voilà. Écoutez. Euh... Oh, j'ai plein de. Waouh Plein de bonheur. J'en ai les larmes aux yeux, tellement c'est. Tellement c'est fort, tellement c'est. Fou. C'est. C'est miraculeux et j'ai juste envie de dire merci, merci, merci, merci. merci. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ça me tombe dessus et j'en suis… Euh... Mais oui, j'en veux encore, mais bien sûr, j'en veux encore et encore et encore et encore plus. Et encore plus et encore plus et encore plus. Voilà. C'est euh... la roue qui tourne. Ouais. C'est la roue qui tourne et qui fait que bah, quelque part elle, bah, là, elle tombe dans le bon sens maintenant. En tout cas pour moi. Pour moi et pour ceux que j'aime et pour ceux qui me, qui me suivent. Alors je vous souhaite je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et euh, j'espère que bientôt, à votre tour, vous aurez des larmes d'amour, de joie et de bonheur qui sortent au lieu que ce soit des larmes de, de peine, de tristesse et de douleur. Franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Je, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Et euh, d'ici une prochaine vidéo, ben, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, franchement, prenez soin de vous. Vous d'abord, vous d'abord, prenez soin de vous. Pour partager avec les autres, prenez soin de vous. Je vous aime. A bientôt. Bye.